Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Vinted. Je vous avais déjà fait une première vidéo où je vous avais présenté mes meilleurs achats euh, Vinted, les achats que j'avais pu faire euh, vraiment fous et vraiment pas cher. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas une deuxième vidéo où je vous présenterai d'autres achats. En fait, j'en ai fait vraiment beaucoup, quasiment tous mes achats dessus. Et euh, des achats peut-être un peu moins fous, mais donc voilà, que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il est capable d'avoir euh, bah, sur Vinted, qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'argent à mettre dans les vêtements. Alors, euh, premier achat, bah, on commence tout de suite. Une veste donc, euh, en 100% laine de chez April 77, donc, euh, April 77. Euh, elle est vraiment bien, 100% laine, et euh, je l'ai achetée à 25 euros. Et elle, elle me taille vraiment bien, Enfin, elle me donne vraiment pas mal de carrure, elle a pas mal de prestance. C'est un espèce de, de bomber en laine en fait, un, un mélange bomber perfecto, euh, voyez-le comme ça, un style assez rock, donc, comme April 77. Et pour 25 euros, franchement, c'est vraiment pas cher pour du 100% laine, sachant que je le mets en automne, en hiver des fois, avec un peu de couche en dessous, sachant qu'il taille un peu grand, c'est bien, je peux mettre des vêtements en dessous. Et même au printemps, donc pour 3 saisons sur 4 c'est vraiment vraiment bénéf. 25 euros, c'est vraiment pédale. Et bah moi, je l'aime vraiment beaucoup et je le mets vraiment tout le temps. Ensuite, <rire> désolé pour ce setup un peu bancal. Euh, deuxième achat, donc c'est quoi Ok, un cardigan bleu de chez Samsung. Euh, je regardais le prix, hein, je regardais pas le. Je sais, je sais les, les vêtements que j'ai. Donc voilà, un cardigan bleu de chez Samsung Samsung. Samsung Samsung. Ouais, Samsung, on va dire. Euh, qui coûte 15 euros. Donc pareil, en 100% laine. Il est vraiment super épais. Donc euh, c'est vraiment bien. Genre, je le mets, je me sens énorme et très musclé, alors que, que je ne le suis pas. Et voilà, 100% laine, 15€, un truc, bah la laine ça coûte cher, mais voilà, 15€ c'est vraiment pas cher du tout, et euh, c'est vraiment très bénef, il est, il taille, bah comme il est super épais, il taille vraiment balèze quoi, euh, il est un peu long pour moi, mais bon, c'est un cardigan, ça me dérange pas, ça me fait comme euh, une veste entre guillemets un peu longue, longue ça veut dire euh, en dessous des fesses, hein, je veux dire, un peu comme un blazer, et euh, voilà, une super belle couleur, et avec euh, des, des super reflets, je sais pas si on voit bien, mais euh, c'est pas tout uni en fait, il y, y a des aspects un peu plus foncés, un peu plus clairs et, et voilà. Vraiment des beaux reflets. Petit problème, il gratte un peu, c'est une laine cardée. Et du coup, bah là, euh, cette laine pour le coup, elle gratte pas mal. Et euh, faut que je le mette avec quelque chose en dessous, genre une chemise ou un, un, un t-shirt long. Mais euh, voilà, sinon super belle pièce. Pareil pour l'hiver, l'automne et tout, c'est super. Ensuite, euh, je vais vous présenter aussi des bottines. Que j'ai acheté qui sont super bien, franchement. C'est des rudises, donc euh, voilà, c'est euh, pas très cher non plus, neuf, mais elles doivent coûter un peu plus de 100 euros, je pense, quelque chose comme 120 euros. Et je les ai eu pour 40, et euh, franchement, je crois que ça doit être la paire de chaussures que j'ai le plus sainé avec les baskets, enfin, la paire de chaussures autres que des baskets que j'ai le plus mise. Et franchement, pour le coup, une paire de bottines, c'est tellement polyvalent, vous, vous mettez un pantalon. Euh, Par-dessus le, le haut de la chaussure, ça ressemble à des derbies, vous roulottez un peu, ça fait des bottines. Franchement, je fais tout avec, quand il pleut, quand je sors, quand je veux une tenue un peu habillée, mais pas trop. Un bon casual chic, franchement. Elles sont super cool, elles sont super belles aussi, je trouve. Enfin, elles sont très réussies. Et pour 40 euros franchement, j'ai jamais autant rentabilisé une paire, je pense. Et euh, puis voilà, Rudis, franchement, déjà que c'est pas cher de base, si vous prenez en seconde main, c'est encore moins cher, donc... Euh Franchement voilà, le, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de budget, la seconde main c'est vraiment bénef. Donc voilà, paire de chaussures u marron, super polyvalente, que j'ai euh, rentabilisé et que je rentabiliserai encore plus. Ensuite, euh, une paire de mocassins, donc euh, une paire de mocassins noirs de la marque Bali, ba a 2 ly y Et euh, voilà, c'est une marque euh, qui est vraiment pas mal, que j'ai déjà vue mais dont j'ai jamais trop entendu parler et dont j'ai jamais vraiment vu les produits, mais je cherchais une paire de mocassins noirs assez polyvalente à mettre, et je suis tombé sur celle-ci qui, qui est super bien, quand je dois montrer la semelle c'est dégueulasse là, mais euh, voilà elle est super cool, c'est un cousu goût donc euh, c'est quand même une belle qualité, même si je connaissais pas bien la marque, mais voilà une paire de mocassins noirs polyvalente c'est ce que je recherchais, et là pour le coup euh, bah elle fait bien l'affaire, la, la shape est bien, la forme est bien, le le design est classique, sobre et puis ça tient, ça, ça tient la route donc euh, c'est nickel pour moi. Une belle paire de chaussures noires. Euh, chercher un truc comme des Weston ou euh, une paire de Morjas, mais bon c'est un peu compliqué à trouver ou sinon un peu cher. Et euh, là franchement euh, je suis tombé sur ça et ça m'a coûté, ça m'a coûté 25 euros. Donc euh, 25 euros une paire de mocassins euh, en cuir au cousu goudière, franchement c'est euh, très bénef. Euh, et puis à ma taille donc euh, c'est parfait. Ensuite, oula. Ensuite, un pull en cachemire, donc euh, de chez euh, Selfridges London, donc euh, en 100% cachemire. Je crois que c'est ma première pièce en cachemire parce que le, le cachemire c'est quelque chose qui coûte assez cher. Donc euh, pour donner un, un ordre d'idée, le, le col roulé de chez Uniqlo, je crois qu'il coûte 100 euros. Voilà, 100 euros pour le truc euh, d'entrée de gamme, fast fashion Uniqlo. Le cachemire, si on monte un peu en gamme, ça coûte super cher. Et donc du coup, j'en ai jamais eu. Et là, du coup, c'est mon tout premier, euh, c'est d'ailleurs ma seule pièce en cachemire, c'est un pull. Bon là il est tout froissé désolé Mais euh, voilà il est super doux Et euh, il porte super euh, il porte bien chaud Il est coupé un peu large Un peu vraiment confortable Et euh, c'est ce que vraiment je voulais Je voulais un, un vêtement qui soit vraiment chaud, doux Et hyper confort, très cosy Et du coup bah franchement Pour un pull en cachemire je l'ai eu à 15 euros, 15 euros, un truc en 100% cachemire je saurais pas dire si c'est un cachemire de super haute qualité ou pas je le mets à l'extérieur pour sortir même en intérieur dans, un tenue, dans une tenue un peu pyjama cosy, franchement c'est c'est tellement enfin je l'aime bien, je l'aime beaucoup cette pièce sur un beau blanc cassé en plus comme ça coupé un peu large, et la marque Selfridges London, je connais pas du tout je ne connaissais pas et là maintenant, euh, bah du coup je la connais et euh, bah Je sais pas quoi dire Et du coup bah je la connais Je me renseignerai dessus mais voilà En tout cas première pièce en cachemire super bien Hop, Ensuite euh, Trois cols roulés En fait ce sont des cols roulés de Uniqlo J'en avais déjà un euh, Bleu que je portais Et en fait je trouve qu'ils sont très bien coupés Pour moi parce que bah voilà, c'est pas évident, enfin, quand on trouve une marque et euh, avec des vêtements qui nous sont bien coupés, on a tendance à rester fidèle à cette marque. Donc euh, là, euh, les cols roulés de chez Uniqlo, ils me taillent parfaitement. Donc du coup, bah souvent, je suis en recherche de ces cols roulés. Sachant qu'en plus, déjà que la fast fashion, c'est pas cher. Si on l'achète en seconde main, on la retrouve encore moins cher. Donc finalement, si on a vraiment pas beaucoup d'argent, et même que, par exemple, Uniqlo, c'est trop cher, ce que je peux comprendre, hein, Uniqlo, c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas une toute petite marque Genre qui habille ou quoi Bah c'est quand même aussi une certaine qualité Donc il y a aussi un certain prix Même si c'est pas cher pour ce que c'est Si vous le prenez en seconde main Vous l'avez encore moins cher Donc là par exemple Le lot de 3 pulls Il m'a coûté 27 euros Et du coup ça fait 9 euros par col roulé Donc euh, vraiment pas cher pour les cols roulés Uniqlo Aucun défaut dessus Donc euh, c'était nickel Le mec l'avait porté peut-être une, deux fois Je sais pas pourquoi il vendait les trois Mais voilà super bien En plus des couleurs très polyvalentes Blanc cassé, gris et marron, des couleurs qu'on retrouve pas mal dans le vestiaire masculin. Donc, euh, achat euh, vraiment très, très, très rentable. Trois cols roulés, donc euh, parfait. Là, c'était, j'avais acheté tous mes pubs pour l'hiver, limite. Euh, ça gratte pas, c'est parfait, ça tient au faux. C'est coupé parfaitement pour moi. Donc, euh, voilà. 9 euros au lieu de 25-30, je crois, un col roulé en 100% laine Merinos. Et donc, voilà. Super bien de l'avoir à 9 euros. Donc, euh, ouais, ça fait pour les 3. C'est... Euh, le prix d'un seul neuf en magasin, donc euh, voilà. Euh, bah, du coup, bah, on arrive déjà. Attends, des... voilà. Euh, un dernier truc, on arrive déjà à la fin de vidéo. C'est euh, une tenue d'haltérophilie que j'ai chopé euh, sur Vinted en fait. Euh, en compétition de powerlifting on peut porter des tenues d'haltérophilie en fait. On porte ce, ce genre de tenue très très sexy. Voilà. On porte ce genre de tenue et en fait j'en cherchais une de chez Adidas parce qu'ils en font des pas chers et euh, je crois que sur les sites il y en avait plus à 25 euros et ils étaient à 50 et tout et euh, du coup j'en ai recherché une sur Vinted donc comme quoi on peut acheter euh, on peut acheter des beaux vêtements mais on peut aussi acheter plein de petits vêtements de sport et tout euh, on n'y pense pas on achète souvent des vêtements qui coûtent cher de base et qu'on achète moins cher sur Vinted mais on pense pas beaucoup à acheter des vêtements pas chers on trouve à l'extérieur et qu'on peut trouver encore moins cher sur Vinted. Bon moi c'est mon cas perso parce que je mets vraiment pas beaucoup d'argent dans les vêtements et ça du coup les vêtements de sport on n'y pense pas beaucoup mais on peut aussi en trouver sur Vinted. Ok certes ça a été porté le gars a peut-être transpiré dedans mais bon vous le lavez comme tous les vêtements et puis ça fait l'affaire. Et donc voilà une tenue d'altérophilie euh, c'est ce que je voulais c'est ce que je recherchais et ce que j'ai pu trouver sur Vinted parce qu'on trouve vraiment de tout. Donc voilà c'était... Euh... Quelques produits que j'avais envie de vous présenter en vite fait, j'ai trouvé que c'était des articles pas très chers, en gros euh, le cardigan il a coûté 15€, le pull en cachemire 15€, et ce qu'il y a de plus cher c'était les bottines Rudis à 40€ que j'ai vachement rentabilisé, donc euh, entre 15 et 40€ c'est vraiment rien pour des vêtements, mais voilà, je voulais vous faire une, cette vidéo vintage pour vraiment vous montrer euh, en complément de l'autre. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, la toute première. Où là, c'est vraiment mes meilleurs, meilleurs achats, vraiment pas cher. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted pour euh, acheter tous vos vêtements, en fait, pour euh, se construire une garde-robe solide. Donc euh, vraiment des pièces fortes et des basiques. Donc, comme vous avez pu voir sur les deux vidéos, j'ai des pièces fortes et des basiques de chez Vinted. Il y a vraiment de toutes les gammes de prix, hein, on, et on peut y retrouver vraiment de, de toutes les pièces, que ce soit du t-shirt ou du manteau, des chaussures donc euh, voilà vraiment si vous n'avez pas beaucoup de budget à accorder aux vêtements mais que vous en avez besoin ou que vous aimez en avoir, donnez un, une chance à la seconde main et à Vinted et vous verrez que euh, les achats sont souvent très rentables. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire ah, Oui, Petite annonce, euh, j'ouvre aussi mon Vinted avec plein de vêtements que j'ai, euh, bah, dont, dont je ne porte plus et que bah... Je mets à la vente. Donc, euh, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la bio. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je porte euh, entre guillemets entre du XS et du M. Ça dépend de comment je veux que le vêtement fitte et de quelle marque. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai euh, pas mal de vêtements habillés, des vêtements que j'ai accumulés et que je mets plus des doublons, des vêtements dont, dont c'est plus trop mon style et donc du coup bah que, que je cherche à, à vendre voilà merci d'avoir regardé cette vidéo sur mes achats Vinted donc euh, voilà j'espère que vous a plu et que vous aurez pu en apprendre un peu plus et même euh, que ça a pu peut-être si vous avez pas acheté sur Vinted encore euh, vous donner un peu l'envie d'aller voir ce qui se fait en seconde main comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de vêtements. Ça fait beaucoup de prochaines. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les vêtements. Salut